Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. Nous sommes le 15 août. Aujourd'hui, c'est passé beaucoup, beaucoup de choses sur les marchés. Surtout, euh, j'aimerais euh, peut-être porter votre attention sur la, des gringolades spectaculaires de l'or et du cuivre et euh, des différents autres métaux, mais surtout du, de l'or et du cuivre aussi, qui se trouve être un métal euh, qui représente un peu la... la santé de l'économie, et en ce moment on a eu, euh, aujourd'hui on a eu une dégringolade assez spectaculaire au niveau euh, du cuivre, euh, ça l'indique euh, quelque chose qui est quand même euh, euh, dangereux au niveau euh, de ce qui se passe en ce moment sur la planète, parce qu'on on voudrait bien croire que tout va bien, que les indices vont bien, que dans le fond, ce qu'on a connu, c'est des sous mais on est peut-être près de l'éclatement des bulles. On a eu beaucoup de bulles qui se sont produites en 2000 17 2018 euh, on a eu la bulle euh, des crypto-monnaies, Bitcoin, ainsi de suite, on a eu la bulle aussi des indices boursiers, on peut vraiment voir que les indices boursiers euh, ont été euh, précipités à des hauteurs euh, absolument euh, euh, insupportables à long terme, et aussi ce qu'on a vu au niveau des.. Euh, euh, des indices boursiers. Ce qui a été euh, vraiment mis en évidence, c'est euh, la montée fulgurante de, de fans qu'on appelle, qui se trouve être Facebook, Amazon, Apple, euh, Netflix et, et euh, Google. Et on voit très très bien qu'on a des pics qui se sont comme construits euh, sur les graphiques. On va aller voir ça tout à l'heure. Euh, premièrement, j'aimerais peut-être vous montrer euh, rapidement euh, le graphique ici du cuivre. Euh, on voit ce qui s'est passé euh, ça c'est le graphique quotidien on va aller un, un peu plus loin on est en dégringolade du cuivre aujourd'hui on a connu une descente euh, euh, aux enfers euh, sur euh, ben, quelques séances et en ce moment on se trouve à connaître ces, euh, cette euh, baisse euh, qui euh, on ne sait pas dans le fond si on va continuer à baisser euh, d'une manière aussi fulgurante que ce qu'on a connu aujourd'hui euh, mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui doit être... Euh, euh, on doit porter notre attention, parce que dans le fond, le cuivre se trouve à être un indicateur sur la santé économique des marchés. Et euh, c'est ce qu'on a connu comme euh, descente. Donc, il faut suivre ça de près. Euh, je voudrais revenir aussi euh, peut-être aux différents indices euh, qui ont connu aujourd'hui des pertes assez euh, spectaculaires. Cependant, euh, on, comme on le sait, on... On voit depuis quelques mois que les indices connaissent des, des descentes, mais on n'a pas encore peut-être connu le point culminant où euh, tout pourrait s'écrouler. Le problème est très simple, c'est que la FED est responsable de cette bulle qui a été créée. Et euh, à plusieurs moments, dans euh, peut-être en 2013-2014, 2015, même la Fed aurait eu la possibilité de commencer à monter ses taux, mais euh, euh, la Fed a tardé à monter les taux d'intérêt. Donc, on se trouve à avoir eu euh, une, euh, une euh, montée du marché boursier dû au fait qu'on a de l'argent qui est euh, pas cher. Donc, euh, on se trouve à avoir euh, gonflé des bulles un peu partout. Euh, mais aujourd'hui, il faut payer le prix et ce qu'on va constater peut-être dans les prochains, les prochaines euh, prochain jour, prochaine semaine je sais aujourd'hui on a très très bien vu qu'il y a plusieurs endroits où les bulles commencent à éclater euh, il y a l'or aussi qu'il faut vraiment souligner, comment qu'on a connu une dégringolade spectaculaire euh, euh, est-ce qu'on aurait pu croire que l'or aurait pu connaître une telle dégringolade euh, je ne sais pas on va regarder ça de près euh, je voudrais vous montrer euh, le graphique justement de de l'or et on va regarder à long terme euh, ce qui est arrivé. Euh, Aujourd'hui, euh, même encore ce soir, on est euh, euh, sur les marchés boursiers, on regarde les futurs et euh, les futurs c'est vraiment pas bien, on perd, on perd encore 6$ dollars au niveau de l'or. Euh, quand je parle de l'or, je parle de l'or et de l'argent. Mais on va regarder un peu en perspective le marché, euh, à quoi à long terme on pourrait s'attendre et euh, qu'est-ce qui pourrait euh, marquer peut-être un revirement majeur. Euh, je vais vous souligner un peu ça c'est le graphique de l'or long terme, on voit très très bien, bien ce qui se passe, même on pourrait aller voir rapidement au niveau euh, du graphique mensuel euh, on en est à ça au niveau du graphique mensuel on a connu une, une montée ici jusqu'à à peu près en, en avril et là on a connu une dégringolade qui n'en finit pas de descendre, euh, sur le graphique Hebdomadaire. Euh, on voit très très bien ici euh, notre descente qu'on a connue les derniers jours. Euh, C'est vraiment euh, comme dégringolade, euh, vraiment vraiment terrible. J'aurais cru, euh, je vous avoue, que les orifères auraient tenu le coup, mais non, on a eu euh, une descente euh, aux enfers aussi au niveau des orifères euh, et des argentifères. On n'a rien qu'à penser à, à First Nickel euh, qui a connu une descente euh, absolument phénoménale. Et en ce moment, malheureusement, je, si je regarde les graphiques à froid comme ça, on a eu un signal de vente au niveau, euh, je, je vous le montre, au niveau euh, hebdomadaire, euh, mais au niveau quotidien aussi, euh, la, dégring la dégringolade se poursuit. La seule chose qui m'indique qu'on pourrait avoir un revirement à court terme, c'est que, ça c'est le graphique euh, euh, quotidien, on se trouve à avoir un, un, un creux ici, euh, ça c'est le RSI, où on voit très, très bien qu'on est en survente. Donc, euh, en ce moment, ce qu'on vit au niveau de l'or, c'est une panique de vente. Et je voudrais vous faire marquer un peu ce qu'on a vécu, euh, non pas en 2017, mais en 2016. On pourrait aussi euh, regarder les deux, les deux situations. En 2016, ce qui est arrivé, on a eu comme une montée ici qui allait très bien. En 2015, octobre, fin 2015, début 2016. Et puis, on a eu une descente très, très rapide. Et on a eu un revirement spectaculaire pour aller voir au niveau des orifères ce qui est arrivé. Et euh, on a eu une montée jusqu'en septembre 2016 dans ces coins-là. Et ensuite, on a eu euh, de la vente. En 2017, c'est la même chose. Euh, lorsque, ça c'était à l'élection de Donald Trump, euh, lorsqu'on a eu... Euh, euh, cette, euh, ce soubresaut je me souviens encore on a cru que l'or allait monter à cause que Donald Trump euh, était élu au lieu d'Hillary Clinton c'est le contraire qui s'est produit on a eu un soubresaut très très violent et puis on a eu une descente ensuite et on a eu une descente jusqu'au mois de décembre et ensuite un revirement spectaculaire euh, de décembre 2016 jusqu'à Bon, on pourrait dire même qu'on s'est rendu au sommet ici euh, 1348. Et en ce moment, on a eu une période quand même assez stable. Et là, on voit très très bien ici mon signal de vente euh, sur un graphique euh, quotidien. Et là, on est encore en vente. Est-ce qu'on pourrait acheter l'or en ce moment? Ce que je vous ai dit, puis je continue à le croire, c'est qu'on ne doit pas être dans les marchés en ce moment. Euh, c'est beaucoup trop dangereux. On ne sait pas ce qui peut se produire au niveau de, peu importe, des bourses, de l'or, euh, même du bitcoin, euh, même si on a eu un soubresaut aujourd'hui. Donc, je me tiendrai loin des marchés en ce moment. Euh, ce qui est euh, euh, souvent la tendance, la tendance humaine, la nature humaine, c'est qu'on aimerait prendre le couteau qui est en train de tomber. pour On voudrait anticiper qu'on est rendu à un creux. Oui, peut-être qu'on est rendu près d'un creux parce qu'on voit très très bien ici que... On est en survente. Mais par contre, le creux pourrait être plus long qu'on croit. Euh, l'or en ce moment, ce soir, on est à 1167. Euh, Jim Roger, comme je vous avais dit euh, il y a quelques, euh, quelques jours, euh, disait que l'or pourrait se rendre à 1000$. C'est très très probable. On va aller voir le graphique hebdomadaire. Est-ce qu'on pourrait se rendre au creux ici, euh, qui était à 1047? Ça pourrait arriver. Cependant, on est en survente. Mais je vous ferai remarquer ici qu'on était en survente. Et on, euh, sur le graphique hebdomadaire. Et lorsque ça descend, ça descend. Donc, euh, on n'a pas encore... On a vraiment... L'or est en vente. Il euh, n'y a rien à faire. On attend. On attend euh, si on va avoir un retournement. Au niveau du euh, graphique euh, du dollar américain... Euh, C'est vraiment le contraire qui se passe. Le dollar euh, continue sa montée. Aujourd'hui, on a eu euh, une montée. Euh, ben, C'est surtout euh, cette semaine, la semaine dernière et cette semaine, euh, qu'on a eu une cassure vers la hausse. Donc, euh, le dollar américain est en hausse. Euh, ce qui fait en sorte que presque tous les marchés émergents et les autres places boursières euh, dans le monde euh, souffrent à cause du fait que le dollar américain est fort. Euh, je voudrais peut-être vous montrer rapidement euh, au niveau euh, des indices. Euh, euh, on va prendre les ETF, ça nous donne quand même une bonne idée. Ici, on se trouve à être avec le TF euh, euh, qui parle, de, qui, qui se trouve à être euh, représenté les marchés émergents. Regardez qu'est-ce qu'on a comme euh, décor. Ça, c'est au niveau de la tendance euh, hebdomadaire. C'est vraiment pas beau. Ici, on avait déjà un signal de vente. On avait eu un signal d'achat en 2016, ça allait bien. Et là, on a un signal de vente. Non seulement qu'on a un signal de vente, mais notre RSI poursuit une descente qui pourrait précipiter encore plus rapidement, comme on a vu en 2008, une vente. Une vente de feu, qu'on appelle. Donc ça, ça se trouve être au niveau des marchés mondiaux. Je peux aller voir au niveau de la Chine et on sait très bien, euh, dû au fait que Trump, euh, euh, on a une guerre, il y a une guerre commerciale qui se passe en ce moment entre Trump et la Chine, et, euh, et donc, euh, on se trouve à avoir un, un déficit euh, très, très, très important au niveau de la Chine, parce que euh, vu qu'on met des barrières tarifaires, non seulement au niveau du fer et, euh, et de l'aluminium, qu'on avait parlé au niveau des autres pays, mais au, paquet, au niveau d'un paquet de produits. Donc, euh, on le voit d'ailleurs, euh, si on va acheter sur euh, eBay, peu importe des produits chinois, euh, les, pro les prix ont vraiment augmenté. Et La stratégie de Donald Trump est toujours la même, mais c'est ce qu'il a euh, euh, dit dans en campagne électorale, c'est pour rendre l'Amérique grand, redevenir comme l'Amérique était avant. Je ne sais pas si ça va fonctionner à long terme. On voit très bien qu'avec Harley Davidson, ce qui s'est passé dernièrement, c'est vraiment récent, Harley Davidson, dû au fait des, barri des barrières tarifaires, a dit qu'il pourrait peut-être déplacer un peu sa production en, dans un autre pays, peut-être en Chine, euh, Trump l'a pas pris, puis avec raison un peu, vu qu'il est protectionniste, euh, et euh, ils ont menacé euh, Harley-Davidson, euh, euh, le, le, le, les, les citoyens ordinaires, sont, Trump est allé les voir et lui a demandé de vraiment euh, euh, créer une pression sur Harley-Davidson, euh, pour que la production ne se déplace pas euh, en Chine ou peu importe où, ou ce que ça coûterait pas cher. Et je les comprends un peu, parce que dans le fond, on se trouve à enlever des emplois américains, c'est un fleuron euh, de l'Amérique. Donc, euh, c'était le, le ETF euh, euh, de, qui représente la Chine. Euh, c'est euh, un paquet d'actions de, de, de, euh, euh, qui sont en Chine, qui composent euh, ce ETF-là, FXI, qui est très très bien connu. Euh, on peut aller voir. Euh, je vous avais parlé de, des produits des pays émergents. Euh, là, on a le Japon ici, on voit très très bien que c'est en situation précaire aussi. Euh, on a, on a qu'à se promener, on voit très très bien que euh, en ce moment, ce qui se produit au niveau du, euh, de la planète, c'est pas très très joli. Euh, euh, dû au fait que les barrières tarifaires sont pleinement euh, euh, euh, en vigueur, vont, vont, les effets sont pleinement en vigueur, mais c'est pas rien que ça, c'est qu'on est dans une crise de dette. Euh, c'est absolument effrayant la dette que euh, on, a, on a très on a euh, fait monter les marchés sur du temps emprunté parce qu'on savait très bien euh, qu'à un certain moment donné, il faut payer. Euh, euh, la dette euh, qu'on qu'on contracte au niveau de ses créanciers, c'est ce qui arrive en ce moment. Ça c'est un paquet de, vous voyez ici euh, Taïwan, euh, on peut les voir, euh, peu importe. Euh, euh, ici on se trouve être l'Espagne. C'est un paquet de TF que je suis comme ça. Euh, euh, la Malaisie, tout est à la baisse. On a des signaux de vente un peu partout. Euh, pour terminer, je voudrais peut-être aller au niveau des... Euh, euh, on va aller... excusez, je vois est comme ça. Au niveau de ce qui se passe, euh, au niveau de... le marché américain. Euh, le marché américain, comme on le sait, euh, est en, en croissance extraordinaire depuis... Euh, Bon, depuis 2008, lorsqu'on a commencé à injecter des, de l'argent dans le marché, euh, malheureusement, le, oui, l'économie se porte mieux aux États-Unis, même à, euh, au Canada, on s'en ressent, il y a quand même des pénuries d'emploi, mais la réalité est pas très belle, parce que dans le fond, c'est sur du temps emprunté aussi, c'est sur la dette. On a gonflé les marchés boursiers au niveau de la dette au lieu de, de profiter de ces essors pour euh, la croissance des entreprises. Euh, J'aimerais terminer par euh, Fang. On regarde Fang, Facebook, Apple, Amazon, euh, euh, Netflix et Google. On va commencer par euh, Facebook. Euh, ce qu'on a subi comme euh, situation, c'est qu'on avait déjà eu en février un contre-coup assez important au niveau euh, de Facebook. Euh, on avait eu une cassure comme l'ensemble des marchés. Mais ce qui est encore plus, plus préoccupant au niveau de Facebook, c'est la dernière cassure qu'on a eue ici euh, euh, dernièrement, euh, fin juillet, euh, où on a eu une brisure très très importante. Euh, du momentum, donc on se retrouve ici avec une divergence euh, négative. Et euh, si on regarde l'ensemble des euh, de FANG, de ceux, de des actions qui composent les technologies, les principales actions, mais on est en dégringolade au niveau de Facebook. On va regarder euh, Apple. Apple qui est pas en dégringolade encore, qui a encore un peu de pouvoir de monter. Cependant, si on regarde un euh, euh, niveau d'Apple à long terme, on est vraiment dans une zone de euh, presque de surachat et on a eu une montée vraiment, vraiment spectaculaire. Donc, si on a une dégringolade au niveau des autres titres, euh, Apple devrait suivre euh, la parade. Amazon, euh, c'est la même chose. On a eu une montée vraiment, vraiment spectaculaire. Ici, on a peut-être une divergence négative, mais ce qui me fait un peu peur au niveau de FANG, c'est qu'on a une surévaluation au niveau euh, du co-bénéfice. C'est au-delà de 100. Euh, habituellement, euh, on n'a jamais une évaluation euh, euh, 100 fois les revenus euh, au niveau de des actions, c'est beaucoup trop. On, a une sur... on est en bulle, on est vraiment en bulle au niveau de FANG. Euh, donc euh, Apple, Amazon, euh, Netflix, on est déjà en, en cassure au niveau, euh, on va le voir au niveau des moyennes mobiles, rapidement comme ça, moyenne, au, niveau, au niveau des moyennes mobiles 20-50, on est en cassure ici. On voit très très bien le récit euh, et dans... Euh, dans le fond du tapis. Et en ce moment, la longue tendance ici qui, euh, qui avait comme perduré pendant la montée euh, a été cassée ici. On le voit très très bien. Donc euh, au niveau de Netflix, euh, euh, on est près d'une rupture là aussi. Au niveau de Google, euh, Google, on est euh, encore, euh, oui, dans une... Euh, très bonne passe, mais euh, si euh, les valeurs technologiques dégringolent, probablement Google va dégringoler avec euh, le reste euh, et on a une divergence euh, négative, négative, négative euh, au niveau du sommet ici. Donc euh, c'est à suivre. Qu'est-ce qui va arriver au niveau des bourses? Euh, on ne sait pas, on est dans une situation vraiment préoccupante. Au niveau de l'or euh, et de l'argent, c'est une dégringolade vraiment terrible. Euh, ce que j'anticipe peut-être, c'est vraiment une opinion personnelle, c'est qu'on va connaître euh, euh, vraiment des, euh, une cassure importante au niveau des bourses. Et il va falloir attendre que la tempête soit terminée avant de pouvoir euh, euh, réentrer dans le marché.